Je ne te raconte pas d'histoire, tu sais bien que les blessures sont profondes, en moi ne m'en demande pas trop, tu sais bien que les longs silences grondent, en moi ne me repousse pas trop fort, si tu doutes ne me repousse pas trop fort me laisse pas t'avouer Alors que mon cœur bat pour toi Ne me laisse pas t'avouer Mais c'est de voir en moi que Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Du plus fort que je peux Je et je fais de mon mieux. La première fois que je t'ai vu, j'ai vu une aura autour de toi. Ton âme brillait et crépitait, et toi, tu ne le savais même pas. Pendant des jours, pendant des mois, je t'ai vu grandir et t'affranchir. T'entendais pas vraiment ma voix, je ne parlais que de désir. La première fois que je t'ai touché, j'ai su que ma vie serait différente. J'ai pris le chemin de la paix au contact d'une flamme ardente. Deux ans plus tard, en face de toi, mes sens sont toujours en émoi. Je me consume encore trop bas pour te dire pour la première fois que je t'aime. Je peux Je t'aime et je fais de mon mieux L'air des mots fait vaciller les braises, je retiens mes sons pour pas qu'ils ne te pèsent. Un signe de toi, il se taisent, je voudrais tant que ces mots te plaisent. Bientôt deux ans que nos peurs guident nos vies, on éteint, on rallume les foyers de nos lits. J'attends patiemment que nos langues se délient, que nos égaux chancellent, que nos cœurs se lient. J'ai voulu t'oublier, j'ai voulu te haïr, est-ce que la solution est vraiment de s'enfuir Loin de toi je dors, je respire, je transpire, mais au fond je déteste voir le temps qui s'étire. Je t'aime. Je t'aime sonore, je n'ai plus peur, je le crie fort, je t'aime pour deux, je t'aime encore, je t'aime tellement, ça me si dévore. je parle de tout ça, c'est pour faire taire l'infernale voix qui me dit tout bas que tu ne voudras pas de moi. Je jette un voile sur ma pudeur, je tends l'épée contre mes peurs, si ces mots mots pressent, c'est pas. Je les répète une fois pour moi Avant de les jeter dans tes bras Et si j'y renonce C'est pas de ta faute Peut-être demain Elle qui l'aimait tant Elle le trouvait le plus beau de sa jean Elle restait grisée Sans volonté Sous ses baisers ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dit avec les yeux.